Par définition, tout ouvrage tricoté a des mailles lisières. Il y a en effet à chaque fois une première maille, et forcément une dernière maille. Alors lorsqu'on les tricote normalement comme le reste de l'ouvrage, ces mailles sont plutôt vilaines, elles ont un drôle d'aspect, et généralement retournées. Vous voyez, Quand on regarde l'ouvrage comme ça, on ne les voit quasiment pas, il faut venir regarder comme ceci pour les voir. Et donc on voit bien qu'elles sont franchement pas très jolies. La fonction principale de la maille lisière, c'est de servir à la couture. La maille lisière du début de l'ouvrage et de la fin de l'ouvrage seront en réalité celles dont on se servira pour faire la couture et elles se retrouveront à l'intérieur de l'ouvrage. Voilà le côté endroit de l'ouvrage et quand je retourne, ce petit bourrelet est constitué par la maille lisière euh, d'un côté de mon ouvrage et la maille lisière de l'autre côté de la deuxième partie de mon ouvrage. Ça veut dire donc notamment que ces mailles-là ne feront pas partie de la, défi de la, pardon, de la dimension définitive de l'ouvrage. Alors quand on utilise une laine fine, ça ne pose pas de problème parce que vous n'êtes pas à 3 mm près sur votre ouvrage, mais imaginons qu'on utilise des aiguilles énormes comme ça et de la laine, ou en l'occurrence plusieurs fils, et que ça soit épais comme ça, regardez bien, une maille fait plus d'un centimètre. Ici c'est pareil. Pareil pour la deuxième partie de, de, de mon pull, donc lorsque je vais venir assembler, je vais enlever dans la dimension finale cette première maille, cette dernière maille et pareil de l'autre côté. Ça veut dire qu'à la fin, si en largeur il me fallait 40 cm, en mettant dans la couture cette première maille et cette dernière maille, je vais me retrouver avec 2 cm de moins. Et pareil pour le dos. Donc ça va venir vraiment altérer la dimension définitive de mon ouvrage. Du coup, ce que je fais moi quand j'utilise une laine un peu épaisse, a priori à partir des laines qui se tricotent avec des aiguilles 5, 6, 7 et plus, ce que je fais, c'est que je rajoute 2 mailles dans mon calcul. Imaginons que pour tricoter 40 cm de large, il me faille monter 45 mailles, eh bien je vais faire 45 plus 2, je vais monter en réalité 47 mailles et, et tricoter mon ouvrage avec 47 mailles. De cette façon, quand j'utiliserai la première et la dernière maille pour faire la couture, J'aurai toujours mes 40 cm de large sur l'ouvrage. Alors, on peut rajouter deux mailles lisières à nos calculs pour préserver la dimension de l'ouvrage, mais très souvent, on rajoute aussi deux mailles lisières qui seront donc des mailles lisières dans notre calcul pour préserver un motif, pour préserver un point fantaisie. Par exemple, imaginons un point fantaisie où on vous dit multiple de 4 plus 3. Donc, on va prendre, on veut faire trois motifs, donc 3 x 4, 12 plus 3, 15. Mais je vais rajouter 2 mailles, donc plus de 17, parce que mon motif démarrera après ma première maille et se terminera avant la dernière maille. De cette façon, mon motif sera préservé, parce que vous savez que pour faire un motif, très souvent, il y a un nombre de mailles et c'est pas un hasard. Donc en rajoutant deux mailles, ça nous permet de commencer le motif en entier après la première maille et de le finir correctement avant la dernière maille. Du coup, cette première et cette dernière maille seront aussi utilisées pour faire la couture. Et notre motif sera préservé. Mais parfois, la première et la dernière maille, alors qu'on aime un motif fantaisie ou pas, ça n'importe pas, mais parfois, il n'y a pas de couture au bord. Là, vous voyez, ce sont des manches. Je n'ai pas fait de couture. Et dans ce cas-là, ces fameuses deux mailles lisières qu'on rajoute dans nos calculs vont avoir une fonction supplémentaire qui sera de faire un joli bord. Et dans ces cas-là, on ne va pas les tricoter de la même façon que si elles étaient destinées à être rentrées dans la couture. Là, il y a des tas de méthodes pour euh, tricoter, pour traiter cette première maille et cette dernière maille d'un ouvrage, ces fameuses deux mailles qu'on a rajoutées dans nos calculs. La plus courante, c'est de glisser sans la tricoter à l'endroit toutes les premières mailles de tous les rangs, et de tricoter la dernière, soit à l'envers, soit à l'endroit, selon que vous soyez sur un rang pair ou impair, de toutes les dernières mailles de tous les rangs. Euh, je crois que Drop Design euh, conseille donc de glisser la maille endroit, la première maille, à l'endroit de tous les rangs, et la dernière de la tricoter quoi qu'il arrive à l'envers. Alors, vous verrez au fur et à mesure de mes vidéos que euh, moi cette maille lisière, en fait, je la tricote comme les autres, c'est-à-dire que je veuille faire un joli bord ou pas, ou qu'elle soit utilisée que pour euh, la couture, je tricote toutes mes mailles de la même façon, donc sur les rangs, allez. Je tricote la première et la dernière à l'endroit et sur les rangs retours, je tricote la première et la dernière à l'envers. Bon ça signifie qu'il faut peut-être que dès le départ vous vous entraîniez à faire autrement pour garder de bonnes habitudes parce que moi je les tricote ces mailles parce que je n'ai pas appris dès le départ à simplement glisser la première et tricoter à l'endroit ou à l'envers la dernière. Et maintenant j'aurais bien du mal à le faire parce que quand j'ai essayé, eh ben, les automatismes reviennent et hop la première maille je la tricote. Donc là c'est à vous de voir si vous souhaitez dès le départ traiter ces mailles lisières comme si elles devaient faire une jolie bordure. Donc glisser d'un côté en début de rang, tricoter d'une manière ou d'une autre, peu importe j'allais dire presque, à la fin de chaque rang. Ou si vous allez faire comme moi et toujours les tricoter comme du jersey en fait. Sur les rangs aller, elles sont tricotées à l'endroit, sur les rangs retour, elles sont tricotées à l'envers.